Il existe de par le monde des peuples et des communautés sur lesquels planent de bien étranges mystères. Je vous propose de vous en faire découvrir trois d'entre eux. Dans la ville de Sante Bernando, en Colombie, au cœur des Andes, réside un mystère des plus étranges. En 1950, le cimetière local a été déplacé en raison d'une inondation. Parce qu'il a fallu déterrer les corps pour pouvoir les déménager dans un nouveau cimetière, on a découvert quelque chose de particulièrement bizarre. Les cadavres étaient pétrifiés comme des momies, pour des raisons inconnues. Les gens de la ville pensent que cela est dû à un régime alimentaire local qui implique le guatila et le balu, deux fruits inhabituels et qui sont abondamment consommés dans la région. Mais en réalité, c'est peu probable, car les tenues des cadavres étaient elles aussi particulièrement bien conservées. Certaines personnes qui se sont penchées sur l'affaire ont pensé que le climat et la haute altitude de la région pouvaient expliquer ces momies. C'est une théorie plus plausible, mais invérifiable. Mais plus étrange encore. Ce n'est pas le premier pays d'Amérique latine à avoir des habitants décédés qui se momifient d'eux-mêmes. En effet, à Guanajuato, au Mexique, il y a un cas similaire. Sauf qu'ici, il a été expliqué. Dans les sous-sols de la ville, traîne un gaz souterrain qui, associé à la composition chimique du sol, font que les corps restent relativement intacts. Toujours est-il qu'en ce qui concerne Sante bernardo le mystère reste entier, et ces momies peuvent être observées par tout un chacun dans un mausolée qui a été récemment construit pour exposer certains des corps les plus complets. Mis en place par les familles des personnes exposées, on y associe la biographie des défunts, permettant ainsi aux touristes de venir regarder ce macabre spectacle, et pour les habitants, pour pouvoir venir voir leurs proches décédés, mais mystérieusement intacts. Autre continent, autre histoire. Les Dogons sont un peuple qui vivent sur le plateau de Bandiagara, et jusqu'à la boucle du fleuve Niger au Mali. À travers le temps, ils ont su conserver leur culture sous un islamisme et christianisme de façade. Leur cosmogonie et leur mythologie ont étonné les ethnologues, puisque selon Marcel Griol, en 1950, et Robert K. Temple, deux ethnologues donc, ils affirment eux-mêmes venir d'une autre planète, qui s'appellerait Potolo. Cette mystérieuse planète graviterait dans le système de Sirius. Si Sirius s'observe facilement l'hiver et particulièrement la nuit, les Dogons savent depuis longtemps ce que la science occidentale n'a découvert qu'en 1862, à savoir que Sirius n'est pas unitaire comme le Soleil. Elle est formée d'au moins deux foyers lumineux, Sirius A et Sirius B, sans compter l'hypothétique Sirius C, ce qui est étrange ici c'est que les Dogons ne disposent d'aucun système complexe d'observation des astres. Et ils connaissent pourtant les spécificités de la Terre, les anneaux de Saturne ou les principaux satellites de Jupiter. Pour transmettre de génération en génération leur savoir, ils s'expriment dans une langue secrète, le SIGISO. Les transcriptions des deux ethnologues ont été contestées par d'autres chercheurs car elles manquent parfois de précision. Il semblerait que leur planète tourne autour d'une compagne de Sirius Une lune Une planète Difficile à dire. Leurs ancêtres auraient donc quitté leur planète sous l'impulsion d'un grand maître qu'ils appellent Nomo. Plus étrange encore, les prêtres d'Ogon décrivent leurs ancêtres comme amphibiens. Lorsque leur arche volante se posa sur terre, ils arrivèrent sur l'eau et vécurent en homme poissons. Puis l'assèchement progressif de leur territoire les obligèrent à quitter le milieu aquatique. Dans leurs fêtes rituelles, ils portent des masques en coquillage aux allures de scaphandres surmontées de genres d'antennes. Leur maison traditionnelle, en terre battue, est ornée de motifs géométriques et de coris brillants qui pourraient rappeler un panneau de commande avec ses centaines de boutons Peut-être. Allons maintenant dans une nouvelle partie du monde, l'île de Ponap. Elle abrite les ruines d'une cité formée de gros blocs basalytiques noirs dont on ne sait par quel prodige ils ont pu arriver si loin de leur lieu d'extraction. Cette cité se nommait Nan Madol. Selon la légende, deux grands jumeaux venus de l'ouest ont conquis l'île et ont réussi à faire voler des pierres pour élever cette ville sur l'eau qui s'appuie sur un récif corallien et plusieurs îlots artificiels. L'île est aujourd'hui quasiment inhabitée et elle a été rebaptisée pnopé pour former l'un des quatre états fédéré de Micronésie indépendant depuis 1990. Avant de connaître une vague successive d'envahisseurs, une civilisation avait auparavant bâti cette capitale aquatique lors de la dynastie mal connue des Sceaux-de-l'Eure. Les rares habitants de l'île, lointains descendants de ce peuple, présentent massivement une anomalie génétique rarissime. L'achromatopsie, en d'autres termes, ils sont incapables de distinguer les couleurs. C'est probablement dû au facteur d'isolement que cet handicap s'est transmis de génération en génération. Cependant, on ignore totalement à quelle époque et dans quel contexte sont apparus les premiers cas. Toujours est-il que les légendes qui entourent cette île ont inspiré beaucoup de récits fantastiques, dont Abraham mérite pour son livre Le Gouffre de la Lune en 1919, et après lui, un certain Howard Philip Lovecraft qui imagina que cette cité étaient en fait les vestiges de la cité engloutie de Rlié, abritant le terrible dieu-monstre indescriptible Cthulhu, venu des étoiles. Mystérieux tout ça, n'est-ce pas Saurons-nous un jour percer le voile de fumée qui nâme ces contrées mystérieuses et le secret de leurs habitants Espérons. Car ils pourraient peut-être nous en apprendre un petit peu plus sur nous-mêmes.